La chaussette parlante Paragraphe audio numéro 22. Et c'est ainsi que commença le périple de Josette la chaussette parlante et de son insigne porteur. Euh, s'il vous plaît, vous ne pourriez pas vous taire un instant Vous venez tout juste d'arriver dans la rue. Fort heureusement, il n'y a personne en vue pour constater que vous êtes en train de parler à une chaussette enfilée à votre main, ni de voisins curieux à leur fenêtre. Vous n'avez pas envie de passer pour un fou. Ou que l'on sache que vous êtes fou, hein, c'est selon. Me taire Alors que j'ai si peu l'occasion de parler mais vous êtes trop cruel. On voit bien que vous n'avez pas la moindre idée de ce que sont mes journées ordinaires, prises en sandwich du matin au soir entre un pied et une chaussure. Tiens, je plains mes deux consoeurs qui sont à cette place en ce moment. Elles ne peuvent même pas se plaindre, elles. Bon, bon, d'accord. Je vais vous laisser vous exprimer à votre guise. Mais j'aimerais que vous ne parliez pas trop fort. Je ne voudrais pas qu'on nous entende. Ah, mais vous avez entièrement raison. On ne sait jamais qui pourrait nous surprendre. S'il s'agissait d'une personne mal intentionnée à la recherche du parchemin sacré, je n'ose imaginer les conséquences, gardant Profil bas. Après quelques instants, vous arrivez en vue du lavomatique, la fameuse enseigne dont le nom est le résultat d'une astucieuse combinaison des termes lavande et aromatique. Enfin, sans doute quelque chose du genre. Vous n'avez pas manqué de susciter quelques regards furtivement inquisiteurs, dépassant lorsque ces derniers ont constaté la présence d'une chaussette au bout de votre main. Vous avez bien tenté de mettre vos mains dans vos poches, mais les hurlements poussés par votre compagnon vous en ont très vite dissuadé. Et puis deux paires d'yeux valent mieux qu'une, surtout quand vous regardez droit devant pendant que Josette regarde derrière. Le trajet se déroula donc sans encombre. La laverie ferme dans moins d'un quart d'heure, d'après les horaires affichés sur la porte d'entrée. Vous en poussez donc les bâtons et pénétrez à l'intérieur. Des rangées de machines chromées sont alignées, quelques-unes sont en fonctionnement. Vous comptez 6 personnes en plus de vous dans la pièce. Une vieille dame assise dans un coin, captivée par le spectacle de son linge en train de tourner dans une des machines, un monsieur qui ronfle et dans lequel vous reconnaissez une personne de votre voisinage et une femme plantureuse, en train de trier ses affaires, accompagnée par ses trois enfants. Si le plus jeune, un bébé, attend sagement dans une poussette, les deux autres, un garçon et une fille, sont en train de se poursuivre dans les couloirs formés par les rangées de machines. Bon, elle est où cette entrée dans le monde parallèle Semi-parallèle, c'est complètement différent. Ouais, bon, si vous voulez... Mais comment fait-on pour y entrer Mais ce n'est pas compliqué. Il suffit de trouver la machine sur laquelle est posé l'écritot indiquant « en panne ». Si y en a plusieurs, alors c'est la plus grosse des machines. Maman, maman Vous vous retournez. Le garçon qui courait s'est arrêté net. Il est en train de tirer sur la manche de sa mère. Maman, regarde C'est rigolo, H7. Que faites-vous Rien Vous laissez courir. Même si, techniquement, le gamin ne court plus. Rendez-vous au vin. Josette joue au clown. Allez aux deux. Josette joue au croque-mitaine. Allez au 32. Que faites-vous Rien. Vous laissez courir. Rendez-vous au 20. Josette joue au clown. Allez au 2. Josette joue au croque-mitaine. Allez au 32.